Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Kemal Berman, je suis le président fondateur de l'association Déistes de France. Aujourd'hui, nous fêtons les 4 ans de la création de l'association en 2022, donc merci à vous d'être là. Nous sommes plus de 700 artistes, nous sommes plus de 600 membres DEISTE dans plus de 70 pays différents. Cette année, nous avons décidé de récolter des fonds pour le programme alimentaire mondial, l'UNICEF et les droits de l'Homme. Pour cela, nous avons les artistes qui vont créer une œuvre sur le thème du déisme. Il y aura trois prix à la clé, chacun de 100 euros, et il sera soumis au vote dans l'espace membre déiste. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.